On me demande parfois euh, quelle cathédrale je conseille de visiter. Alors je pourrais citer euh, Paris, Amiens, Strasbourg, mais si je veux sortir des sentiers battus, euh, je proposerais plutôt d'aller voir du côté du sud de la France, en Occitanie, voir la cathédrale d'Albi. Alors c'est probablement pas la, la plus belle, mais je la considère comme la plus originale et je vais vous le démontrer en 5 points. Alors, la première caractéristique qui doit vous sauter aux yeux, euh, c'est que cette cathédrale, vous voyez, a une couleur spécifique, elle est donc plutôt orange. Euh, tout ça, bien sûr, dû à son matériau de construction très original qui est la brique. Bon, original, pas si original que ça, puisque euh, en Occitanie, beaucoup d'églises sont bâties en, en brique. mais si vous la comparez par exemple aux cathédrales du Nord, qui sont plutôt en pierre, elles tranchent, elles se distinguent en effet. C'est tout simplement un matériau qui est facile à mettre en œuvre, A la différence de la pierre, vous n'avez pas besoin de, de, de carrier pour, euh, pour extraire la pierre. Vous allez me dire, oui, il faut quand même des, des, des, des mines pour extraire l'argile. Oui, bon, c'est quand même beaucoup plus simple d'extraire de l'argile que de, que de la pierre. Et enfin, la brique est quelque chose de facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin de tailleur de pierre. Euh, la brique se moule et ensuite, vous n'avez plus qu'à les superposer dans, dans un mur. Donc, c'est un matériau très très, très pratique. C'est un matériau qui coûte peu cher et c'est ce qui explique sûrement son choix dans cette région de, de France. Vous trouverez quelques, quelques chiffres sur internet du genre 14, 14 millions, je pense que c'est absolument incalculable, mais sachez quelque chose de sûr, c'est que euh, cette cathédrale est euh, la plus grande cathédrale en briques du monde. Alors quand je me suis mis à longer cette cette cathédrale, euh, j'ai eu une drôle de sensation, hein. elle est elle est très austère, hein. vous longez ces, ces murs, vous voyez peu de peu d'ouvertures, en tout cas des, des ouvertures assez assez étroites, il euh, n'y a pas de décor, euh, on a l'impression en fait de longer une sorte de rempart de, de château fort. Il n'y a, a que deux entrées, et une entrée qui semble difficile d'accès, puisque vous devez monter un, un haut escalier, pas les, les portails très accueillants que l'on trouve dans les cathédrales du nord. Il faut remonter à l'époque de sa construction, cette cathédrale, sa première pierre, sa première brique devrais-je plutôt dire, euh, se situe en 1282 par l'évêque Bernard de Castanet. Alors, retenez son nom, parce que je vais quand même en parler. Hein. Alors, Bernard de Castanet, c'est un évêque, on va dire, à poigne. Il est placé à, donc sur le siège d'Albi, à une époque où euh, la région a besoin d'être prise en main. On, on est en effet au moment du développement du catharisme, bon, même si euh, à la fin du XIIIe siècle, le catharisme, on va dire, bat de l'aile, mais les cathars sont encore très nombreux à cette époque. Bernard de Castanet est là pour rétablir l'ordre de l'église. Je rappelle que le catharisme, c'est une dissidence chrétienne qui, notamment, euh, refuse... Le, la, hiérarchie, euh, la hiérarchie catholique et donc le pape et les évêques, donc Bernard de Castanet. Et clairement, cet évêque n'est pas un tendre, il s'allie aux fameux inquisiteurs pour traquer les cathares, les emprisonner, voire les torturer. On sait que euh, dans le palais de l'évêque, un d'entre eux a tellement été torturé qu'il en est mort. Donc Bernard de Castanet doit s'imposer face aux Cathares. il doit s'imposer aussi face à la ville, ville qui, euh, en tout cas, dont les habitants l'élite bourgeoise, aimerait euh, contrôler euh, la ville à sa place. Et enfin, il a un troisième ennemi, le roi de France, qui euh, veut la même chose que les habitants, c'est euh, étendre son pouvoir sur la ville. Finalement, dans cette ville, euh, foyer d'hérésie, enjeu de pouvoir, euh, Bernard de Castanet essaye de s'imposer symboliquement en plantant cette cathédrale, qui est comme une sorte de, euh, voilà, de marque de son autorité. Par ce monument massif, il indique aux opposants qui est le patron. C'est lui l'église. Alors ça ne veut pas dire que cette cathédrale est, est faite pour se défendre contre des sièges, je ne suis pas sûr, mais au moins elle est là pour impressionner tous les opposants. Alors, troisième originalité de cette cathédrale, c'est son style. On est à la fin du XIIIe siècle, elle aurait pu adopter ce qu'on appelle le style gothique rayonnant. Vous avez plusieurs phases dans le dans le gothique. Vous avez le gothique euh, classique, le gothique rayonnant, le gothique flamboyant. Donc ici, on en est dans un gothique donc qui est propre euh, à des grands monuments peut-être que vous connaissez comme euh, la Sainte Chapelle de Paris ou euh, Saint la basilique Saint, -Saint Denis. Alors bizarrement, ben, Bernard Castanet va pas se mettre, on va dire, à la mode. Il va faire une église qui est certes gothique, mais gothique ancrée dans les traditions régionales, les traditions occitanes, ce qu'on va appeler le gothique méridional. On peut s'interroger sur, sur ce choix, et l'une des raisons possibles, c'est que Bernard de Castellet n'a pas envie de copier ce, ce gothique, d'importer, on va dire, dans sa région ce gothique rayonnant, parce que ce, ce style gothique se développe surtout sur les terres royales. Et on l'a vu, Bernard Castaner ne s'entend pas avec le roi de France, c'est un ennemi, et donc, il va, et donc il va refuser un peu ce, cet instrument du soft power capétien. Il choisit donc un gothique euh, méridional, il se caractérise notamment par l'absence darcs boutants qui sont remplacés par des contreforts semi-circulaires. Et puis, quand vous entrez, ce qui devrait vous surprendre, c'est que il n'y a pas d'allées, de, de, de piliers ou de, ou de colonnes qui divise la nef. En fait, vous avez un, une seule une grande salle. Donc ça, c'est assez perturbant euh, si vous avez l'habitude de voir, et notamment c'est le cas dans les, dans les églises du nord de la France, une partition entre vaisseau et bas-côté. Voilà. C'est aussi au niveau de son plan. Euh, lui, est original. Vous n'avez pas de transept qui barre le plan de la cathédrale. Par contre, voilà, vous retrouvez les caractéristiques classiques du, du gothique, comme les, les arcs brisés ou les euh, voûtes d'ogive. Alors, avec les quelques photos que je viens de vous montrer, vous vous êtes peut-être rendu compte de la quatrième caractéristique de cette église, c'est qu'elle est, qu est euh, entièrement peinte. Et ça, c'est exceptionnel, hein, c'est euh, Albi est probablement la seule cathédrale euh, de France à avoir conservé entièrement son décor peint. Il y a deux eaux à admirer dans ces, ces peintures, notamment la peinture qui est au fond de la cathédrale, une grande peinture puisqu'elle fait 15 mètres sur 18 mètres et qui représente le jugement dernier. Le jugement dernier, je vous le rappelle, c'est ce moment où Dieu convoque les hommes et les femmes devant son tribunal pour juger leurs bonnes leur bonne ou leurs mauvaises actions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez euh, beaucoup de personnages en fait tenir un livre. Sur ce livre, en fait, sont inscrites les bonnes ou mauvaises actions de leur vie. Et vous connaissez l'histoire, les, euh, les damnés, ceux qui sont coupables de mauvaises actions. Euh, ils rejoindront l'enfer, et sur cette peinture du jugement dernier, l'enfer est particulièrement développé, puisque vous voyez ces damnés se tourmenter par une multitude de, de diables, et ce, le supplice que chacun reçoit est adapté au péché, aux péchés, aux vices que ces gens avaient dans leur vie. Donc Par exemple, les gloutons sont condamnés à euh, avaler des serpents ou un liquide particulièrement dégoûtant. Par contre, les orgueilleux, eux, seront attachés à une roue, une sorte de roue de la fortune, qui va donc élever ces euh, personnages et qui va les rabaisser. L'autre zone de peinture particulièrement fascinante, ce sont les voûtes. Donc les voûtes qui sont réalisées vers euh, un petit peu plus tard par rapport au jugement dernier... Euh, on est donc vers les années 1510, alors c'est d'ailleurs assez, assez curieux, hein, cette, euh, une sacrée coïncidence pour cette, euh, cette date, puisque vers 1510, à environ 1000 km de là, à Rome, vous avez Michel-Ange qui lui aussi peint des voûtes, les voûtes de la chapelle Sixtine. Alors ici à Albi, c'est pas du tout le même, le même sujet, puisque les peintres, alors, ce sont souvent des, des peintres d'Italie, ont euh, recouvert les voûtes d'une couleur bleue, qui symbolise en fait le ciel, le ciel avec un C majuscule, et dans ce ciel euh, évolue une multitude de personnages, des personnages bibliques et des saints. Autrement dit, les artistes ont représenté de certaines manières la cité de Dieu, donc peuplée de tous ces personnages vénérables. Et vous voyez l'opposition avec le jugement dernier, qui était un tableau assez sombre et finalement inquiétant, alors que les voûtes euh, montrent un, un, un monde plus euh, plus optimiste, le style n'est pas le même, puisqu'on est sur un, un style plutôt renaissance. Alors, la cathédrale est achevée à la fin du Moyen-Âge euh, par un évêque qui s'appelle Louis Ier d'Amboise. Les Amboises, c'est une famille assez connue à l'époque, très puissante, une famille qui va procurer beaucoup de, de prélats à la, à la France. Louis Ier d'Amboise a de l'argent, alors non seulement il a, il a, avec cet argent il achève la cathédrale, mais ensuite il procède à ce qu'on appelle des aménagements intérieurs. Et son principal aménagement c'est de construire ce qu'on appelle un cœur-clos. Alors qu'est-ce que c'est que ce cœur-clos C'est en fait un, un mur de clôture à l'intérieur du cœur. Et au sein de, de, de ce cœur se tiennent les fameux chanoines, les chanoines, c'est le clergé de, de, de la cathédrale. Le cœur-clos isole du bruit, isole de la foule, isole aussi des, des courants d'air, et ça c'était très important pour des chanoines qui oui, étaient obligés de rester plusieurs heures dans cette cathédrale à prier et à chanter. Cette clôture de pierre est prétexte pour les sculpteurs, à exprimer toute leur habileté, toute leur inventivité. Or, parfois, ils vont peut-être un petit peu trop loin, le décor est trop... moi, euh, C'est un avis, hein, est un petit peu trop foisonnant mais cela va peut-être correspondre à votre goût, c'est du gothique flamboyant, mais du gothique flamboyant très très foisonnant. Fouillez bien les détails, vous pourriez surprendre quelques animaux perdus dans les feuillages. Ce cœur-clos, vous en trouviez dans d'autres ca cathédrales, mais l'avantage à Albi, c'est qu'il a subsisté. Ce type de compartimentage, de cloisonnement a disparu au XVIIe, au XVIIIe siècle, donc profitez-en en résumé, visitez cette cathédrale d'Albi, puisqu'elle va vous permettre euh, de retrouver l'aspect d'une église médiévale, d'une église, on va dire, plutôt médiévale ou 16 XVIe siècle. Les cathédrales ont en fait beaucoup évolué depuis 500 ans, et là, vous allez pouvoir quand même retrouver cet aspect ancien euh, via donc ce chœur clos, mais via aussi ces euh, peintures qui ont subsisté. Cette vidéo est terminée. Je vous invite à consulter les autres, hein, notamment si vous, euh, vous aurez d'autres visites. Euh, je vous présente la cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Strasbourg, et puis d'autres sujets transversaux. Voilà. Avant de visionner euh, ces autres vidéos, voilà, je vous invite à laisser un pouce bleu à cette euh, à cette vidéo, à cette chaîne. Voilà, ça participe à son développement. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.